Bonjour et bienvenue à CRFRH 88.1-106.7 avec mon invité Sean Pitt. Originalement du Nouveau-Brunswick, maintenant demeure à Wessaga Beach. Il est un animateur de CRFRH 88.1-106.7. Bonjour Sean, comment ça va? Très, très bien. Toujours un plaisir de parler avec toi, Daniel. Merci, merci. Et, euh, parlons, là, on va retourner chez vous, là, puis parler de, de ta culture, de ta famille, puis comment ça a commencé pour toi, là, puis, euh, est-ce que tu as vu dans ta famille les traditions, les affaires comme ça? Peux-tu commencer avec ça? Oui. Euh, chez nous, on était, on était tout le temps. Euh, on, ben, je dis, on était, on était tout le temps dans, dans le bois. On avait une maison qui est. Euh, je, je dis que je viens d'une ville qui s'appelle Bathurst, au nord du Nouveau-Brunswick. C'est une ville. C'est jour 7, je pense, c'est entre 13 et 15 000, dépendamment si tu comptes la, la plus grande région de Bathurst ou strictement dit en. Euh, la ville de Bathurst. Puis nous, on restait, oh, je pense, 20-25 minutes en dehors de la ville, dans une petite communauté qui s'appelle Rough Waters. Puis Rough Waters, c'est euh, plus loin que ça. Il y a Chamberlain Settlement. En tout cas, c'est vraiment comme dans des bouts de chemin, comme on dit. Là. Euh, quand j'étais jeune, là, ma maison, c'est là que ça finissait c'est là que, que commençait le chemin de terre. Tu sais, il, y avait, il y avait le pavé, là, le chemin de terre continuait, puis là, ben, c'était. Avait, on, on était dans le bois, puis même ça, c'était pas assez creux dans le bois pour nous autres. Toute ma famille, comme ça, vraiment des deux côtés. Euh, et On se bâtissait des camps euh, sur des terres euh, qu'on avait, vraiment loin dans le bois, puis on, on, on faisait par exprès là, de, de, de, de, de, de, de rendre ça difficile de se rendre là. Si, si, tu, si tu te rendais là, c'est parce que tu faisais un effort à te rendre, puis t'étais pas juste en, mettons, en, en randonnée là, pour aller voir, euh, euh, telle et telle, puis euh, un peu par exprès. On, je pense qu'on aimait ça être dans la tranquillité, puis entouré de, des animaux, de, de la nature. Puis je sais pas d'où ça vient, ça, c'est vraiment quelque chose, une qualité de qualité, je sais pas, un feeling de, de présent dans toute, toute, toute, la famille. Puis euh, pas chez nous, il y, euh, y a la réserve euh, Papineau euh, qui, qui est vraiment pas loin. J'étais à l'école avec, euh, avec des les et notre famille Paul et Gray, puis euh, tout le monde dans la famille connaissent des gens de la réservation. Puis il y en a justement, on parle juste tantôt à mes cousins, que lui, ben, c'est comme un gars qui il a, il a fait juste la base d'école. Euh, je pense niveau secondaire ou à peu près, mais c'est un gars qui est comme n'importe quoi qu'il veut apprendre. Il n'y a, a pas de difficulté à apprendre. Fait que, euh, une fois, il s'est appris comment faire des, euh, je pense, des, des propellers. Donc, il a appris tout ce qu'il avait à faire avec euh, les, les principes de l'aérodynamique, c'est tout ça. Il s'appuie ça lui-même. Je pense que ça, c'était avant, c'est bien avant l'internet là. Donc, tu sais, il allait faire de la recherche. Puis, puis une des choses, des choses qui s'est appris, justement, en, en, en passant beaucoup de temps avec des aînés euh, Métis et, et, et Mi'kmaq. de pas chez nous. Ça appris comment parler Micmac. Euh, il parle aussi bien que n'importe qui de ce que je comprends. Il connaissent ça vraiment de A à Z. Donc, euh, donc la, la culture, je pense, euh, Mi'kmaq euh, et Métis a, a toujours été comme pas loin, pas loin de chez nous vraiment au niveau physique et métaphorique. <rire> euh, donc, on a comme grandi avec ça. Euh, puis, ben c'est ça. Euh, là, c'est des années après qu'on a découvert que nous-mêmes, on avait. Moi, sur mes quatre grands-parents euh, du, du sang mecma et Malécite, qui est un peu plus euh, à l'intérieur. Du euh, euh, sur, sur la côte Est. Oui. C'est-tu, euh, euh, après des années, c'est-tu euh, des choses qui avaient de la culture chez vous là-dedans, puis ça ne le pas? Là? Ben, dans, en tout cas, dans, le, dans, dans notre dialecte de, de, de nous acadien, il y a plusieurs dialectes acadiens, c'est tout régional. Dans, même dans ma ville, il y a quatre accents, c'est une ville de 15 000. Là, The East Bathurst, c'est un accent, Roughwater, c'est un autre accent, Allaville, c'est un autre accent. Et puis, on peut dire, ah, toi, tu viens de là, ou toi, ton, ton père vient de là, tu sais. Um, mais on, on a des mots qui sont venus, qui ont été un peu transformés, ou même beaucoup transformés, mais il y a beaucoup de mots qu'on utilise qui, qui, viennent, qui viennent du, du langage Mecma. Il y en a, je pense, a une coupe qui sont quasiment pas connaissables, là, vraiment, de, de, de parler Mecma, mais on, on sait que ça vient de là. Ça a été vraiment juste transformé euh, en masse, là. Mais euh, on, dans, il y, y a une région, on a, on a des terres sur, euh, pas, pas loin d'où j'ai grandi, qui est une, euh, c'est comme un endroit ou une région assez marécageux. Il y a vraiment beaucoup de mousse. Puis c'est des, des conifères qu'il là, là, il n'y a pas, pas d'arbre à feuilles, c'est vraiment, euh, le, le, le, le, la terre est vraiment acidique puis on appelait toujours ça Mokok, puis mocoque il paraît que ça vient, euh, je pense que c'est assez là, ça a été assez euh, transformé, mais ça vient de, du, du langage mi'kmaq, ça, ça, ça, ça en est un euh, que, je, que je connais, mais... Euh, ouais, il y avait des mots comme ça, en grandissant, on, a, on disait tout le temps ça, mais là, après tu commences à penser, ça, c'est pas du français. Hein? <rire> Euh, puis là, tu commences à chercher ch ch ch les origines, puis un petit curieux comme moi, ben, c'est à mesure comme que je déc découvre que c'est même dans le langage qu'on utilisait. Oui, ça vient avant l'arrivée des, des, des Européens. Puis, euh, chez vous, vous avez toujours parlé français, puis on euh, dirait que tu as un peu d'accent anglais, là-dedans aussi. Ça fait que c'est à quoi la langue chez vous hein? Ouais, c'était un dialecte, dialecte acadien, puis je pense que c'est euh, surtout, je pense, que comme pour, pour, pour de bonnes raisons, pour, pour des, des non-initiés, je pense que ça sonne comme on a un accent anglais, effectivement, je suis comme d'accord, si je dois me virer de l'autre côté puis m'entendre là. Euh, ouais, mais moi, j'ai pas parlé anglais jusqu'à l'âge de, je pense, 7-8 ans. Il y avait tout le temps de l'anglais alentour, il y avait la télévision, la musique, tout ça, mais... Euh, oui, je pense que c'est juste c'est le vieux français. Puis euh, ben c'est sûr qu'on a des provinces, on est dans des environnements où c'est majoritairement anglais. Nouveau-Brunswick, c'est le, le, le moins pire de, de, de, de, des provinces maritimes et atlantiques. On est quand même 35 à peu près au Nouveau-Brunswick. Puis on a juste à côté le, le, le, notre cousin géant qui est le Québec. Fait que ça, ça aide les choses, je ne veux pas. Euh, mais euh, oui, tout le temps parler français, puis j'ai jamais lâché, puis euh, moi, j'ai fait mon école jusqu'au jusqu secondaire. Moi, quand j'ai grandi, secondaire commençait, comme on appelle nous, nouveau en grade 10. Donc, tout ce qui venait avant, c'était euh, élémentaire, puis là, euh, le, le, le, qui s'appelle le middle school, junior high. Puis c'est à partir de grade 10 que j'ai. Euh, moi, j'ai switché en, en anglais. J'étais à une école anglaise. Je voulais, être un, je voulais être un peu plus, mettons, officiellement bilingue. Fait que euh, j'ai commencé à. Puis, puis je pense que ça. Il y, y a du monde dans ma famille qui dit que j'ai l'accent vraiment plus de la génération d'avant moi et le vocabulaire, puis tout, tout. Parce que j'ai comme j'ai comme fini mon école en anglais. Donc, euh, comme. J'ai pas été dans des classes, j'ai fait du Shakespeare, pas du Molière. J ai, j ai, donc, c'est comme, on dirait que comme euh, mon développement dans un certain sens, académique en tout cas, euh, c'est comme arrêté comme grade 9, grade 10 à peu près. Donc, euh, pour beaucoup de mes, mes plus jeunes cousins, je sonne comme, plus comme leurs parents et, et mes parents. Oui, bon, oui. Ouais. Tandis, j'ai fait quand même, un euh, bac, puis euh, une maîtrise en anglais, mais là, je suis retourné à Montréal après ça pour… Euh, pour je n'ai pas complété, moi, pour commencer. Euh, j'ai fait plusieurs années de doctorat, mais en français. Donc, j'ai comme retourné euh, au français euh, plus tard dans ma vie étudiante. Puis là, euh, chez vous, euh, la musique, c'était important. Et toi tu joues de la musique, oui, euh, ça, c'est toute ma famille qui joue de la guitare et qui chante plus ou moins. Euh, il y a au moins euh, quasiment tout le monde qui connaît euh, 4-5 accords. Puis, que Ça quatre 4-5 accords, tu peux chanter euh, 315 chansons minimum. Donc, euh, quasiment tout le monde de la famille chante. Puis, les pairs de famille c'était tout le temps de la guitare. Puis, tout le monde qui chantait avec euh, quelqu'un qui chantait, sortait un chaudron avec une cuillère en bois Puis, qui tapait ou peut-être une tambourine, quelque chose comme ça. ça c'était de la oui. musique... Euh... C'est de la musique acadienne, ça? C'est peut-être de la musique euh, métier? Pas euh... forcément. Pas forcément. Puis même dans mon jeune temps, je pense qu'on passe tout par là. Je pense qu'il y a un certain moment, euh, peut-être dans notre adolescence et jeune vie d'adulte, souvent, je pense qu'on, surtout si c'est une culture ou un langage minoritaire qu'on... Euh, qu on a comme peut-être la tendance de rejeter ça. Puis je pense après, après un peu de vécu et peut-être un peu de voyage, peut-être sortir de la ville natale des fois, qui fait que il y a toujours comme un retour à, à, à ses racines, puis c'était la même chose pour moi. Si, si tu voulais m'insulter, ça brûlait les oreilles d'entendre la musique. Quand j'entendais du 1755, c'était déprimant. Je voulais rien faire avec ça. En tout, en tout. T'sais, moi, c'était le hard rock. Euh, puis, ben, la, la musique country uh, anglophone, c'est la musique de mes parents. Fait que même ça, ça, ça non, non merci. <rire> Donc, tu as associé ça, je pense, avec une plus vieille génération. Tu sais, c'est tout le temps cette question de comme modernité versus, euh, tu sais, les, les vieilles manières de mes parents et de par chez nous. Tu sais, on, on veut s'éloigner de ça. Puis euh, j's, moi, j's, souvent, c'est ça. Pas, ça n'arrive pas à tout le monde, mais à moi, oui. Puis, il a fallu que je commence mon bac à aller du pinceau droit où il y avait quasiment pas de français. Puis, que, que je commence à avoir un peu, comme ils disent, le mal de pays. Puis, tu sais, j'étais juste quatre heures de chez nous. Mais là, je commence à avoir vraiment de l'envie de... Puis, avec des projets, j'étais en anthropologie. Donc, je faisais des projets sur les langages, puis culture, tout ça. Puis, ben, je me suis dit, ben, ouais. De la façon que moi, j'ai grandi, même s'il y a plein de choses en commun avec les autres gens... Euh, au maritime est différent que le contexte que je suis dans maintenant. Puis j'ai commencé un peu à m'ennuyer. Tu sais, t'ennuies pas des choses elles sont tout le temps là. C'est quand, quand tu les as pu que... Tu sais, même chose comme des places à nager. Proche de chez nous, il y a, il y a la rivière Népiziguit, euh, qui était un, un moment Que qu'il y avait plein de places à aller se baigner. On avait tu sais, la, la Pump House, il y avait le gros galet, le petit galet, il y avait le Cap, il y avait tu sais, voilà. <rire> toutes les places à nager. On était vraiment sur la côte, donc on avait un petit lot de terre que toute la famille se, se une, une un trailer. Où, euh, puis on a passé l'été là aussi. Fait qu'on était gâtés, tu sais, une belle, belle rivière, belle eau salée en plus, qu'on pouvait accéder plus ou moins n'importe quand quand il faisait chaud. Puis euh, c'est ça, commencer à ouais, m'ennuyer de pas chez nous. Puis la manière que les gens parlaient, puis la musique. Fait que là, j'ai commencé à faire la recherche sur la musique acadienne. Puis c'est vraiment ce temps-là dans ma. Début vingtaine là, que j'ai commencé à m'intéresser. Puis c'est pas longtemps après ça que je pense j'ai vu un documentaire de. J'ai vu un documentaire de monsieur, un cinéaste québécois qui a fait de l'ouvrage, des documentaires sur la culture louisianaise. Puis quand, quand les gens parlaient, ce que j'ai appris plus tard, des, des, des franco-louisianais, puis des créoles louisianais, quand ils s'ouvraient la, la bouche pour parler, c'est comme si j'avais comme la misère, je, je savais qu'il y avait des Acadiens qui, qui avaient fini en Louisiane. Mais quand ils ouvraient leur bouche pour parler, c'est comme si c'était un voisin de Pacheno-Avathurs qui parlait dans plusieurs sens. Puis ça, t'sais, mentalement, t'sais, t'sais, t'sais, comme, tu comprends vite, mais c'est comme, c'est euh, vraiment étonnant quand, quand même. J'suis, là, là tu sais, on fast-forward 25 ans, puis je suis toujours comme ému par ce je sais pas quoi dire. <rire> oh, oui, oui. Ça fait que, je, je, je, je joue bien de la musique, j'aime bien la musique acadienne, puis j'aime bien la, les, les musiques cousines, dont la musique sud euh, de la Louisiane. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai euh, pas mal le vocabulaire typique du sud de la Louisiane. C'est sûr qu'ils ont toutes leurs mêmes choses comme, comme, comme pas chez nous. Tout leur dialecte régional, chaque petite ville a leur propre euh, version. Puis il y a aussi les variantes. De créoles qui ont commencé à appeler, ils appellent depuis quelques temps maintenant, mais ça semble avoir plus un peu consensus maintenant. Mais le créole louisianais, qui les gens appellent courivini. Euh, Puis ça, c'est pour décrire le verbe aller, venir. Euh, nous autres, c'est je vas, tu, tu viens. Euh, en, en, en courivini. c'est mon mon t'au vini. c'est une façon de, de distinguer. Euh, avec le, les autres variantes de, de, de français louisianais. J'ai commencé à apprendre des de, de, de leçons virtuelles. Quelqu'un que j'ai rencontré, par justement des groupes comme Facebook. Puis, euh, puis j'ai aussi commencé à apprendre tranquillement. Ça va, ça va un peu plus lentement parce que, tu sais, avec le Coulivigny, moi, je peux me pencher sur comment j'ai appris, sur le français que, que, que je parlais quand j'étais jeune. Pas mal, même. Euh, mais Micmac, euh, on, on commence. Je commence à zéro. Ça, <rire> ça, ça, ça, ça s'en vient, j'ai la tête dure, on va, on va la prendre. Vas-tu nous donner euh, un exemple de, de musique euh, acadienne peut-être? Acadienne? Peut-être que, peut que j'allais commencer à Louisiane, et peut-être retourner euh, en, en Acadie en premier. Certains. Et certains. Justement, en Kourivini, Je Vini, je vais chanter une chanson. Tu sais, le, les, langues, les langues en Louisiane, il n'y a, a pas des, dis, dis, pas distinctes, c'est vraiment des variantes, c'est plus comme un spectrum, un continuum de, tu sais, de, de, de variantes dépendamment de la région. Fait c'est du français louisianais et, et, et créole, uh, courivini, uh, un, un peu mélangé. Mais ouais, uh, j'ai pris ça d'un vieil enregistrement, la première partie, vieil enregistrement de Alan Lomax. Alan et uh, John Lomax qui étaient des grands recherchistes uh, Partout en Amérique du Nord puis, puis, puis le monde. On fait des instruments en 1933, 34 en Louisiane. Donc, je vais commencer la première partie euh, a cappella. C'est un vieux monsieur Joseph Jones qui, euh, qui vient de je pense New Iberia, la Nouvelle Iberie euh, en source de la Louisiane. Puis là on enchaîne avec une, une chanson qui est euh, parentée un peu. La première c'est blues de la prison. Puis on, je vais rentrer dans bord de la prison. <rire> Vous allez m'excuser, je, je, je regarde mes paroles, ma, ma, ma mémoire de... Et puis je maintenant, je ne peux plus, plus m'en souvenir des paroles. Je plus ça. Et... <rire> fille, tout ça t'a préfet, t'aurais jamais de bonheur dans ta vie. Oui, We oui, aujourd'hui, ma chavie maman, dans la porte de la prison, les deux mains sur la tête, chère, pleurant pour moi. Où j'ai dit maman, maman, pas pour moi. Demande tes amis pour t'aider. faire des prières pour sauver mon âme. Les flammes de l'enfant. Oui, voire aujourd'hui. Voir aujourd'hui, j'ai fini de voir. Fini te voir sur la taille du bon Dieu. Goodmatite fille. Good matite fille. Pour tous mes jours et tous les chaînes. Mmh. Chérie maman Ali, nu à la porte de la prison is man, out, On these arms, she what take all the The so face on the left, But you rest of rest and see you with my mamma's song. Très bien, très bien, merci beaucoup. Très bien. <rire> Puis ces chansons-là, c'est des chansons traditionnelles de la Louisiane, on va dire. Ça, c'est des, des anciens Acadiens qui ont descendu là. Une ouais. personne qui est bien reconnue, c'est Zachary Richard, qui vient de cette région-là. Puis en parlant, il a le même accent que toi. <rire> <rire> ouais. Oui, euh, Zacharie Charles, je pense, est un des individuels, surtout dans le monde francophone, dans le monde, un des, un des, vraiment, des individuels les plus importants à avoir promu la culture louisianaise en dehors de la Louisiane. Il euh, y a des gens en Louisiane que, que, <rire> qui n'ont pas grand temps pour lui, mais euh, parce qu'aussi, il s'est aventuré en dehors du traditionnel. Puis en Louisiane, ça c'est difficile, c'est plus difficile de faire ça que, mettons, avec la musique acadienne, je dirais en général. fait que Ça, ça dépend à qui tu parles, mais oui, oui, c'est un grand, c'est un, un adopté québécois et acadien et tout et tout, mais absolument, absolument. Et ces chansons-là, c'était avec euh, beaucoup de variantes. Dans le monde, il y, a, il y avait des, des, des versions de chansons sur les mêmes thèmes qui existaient. Puis c'est vraiment quand on a commencé à enregistrer que forcément, il commence à avoir des, des versions plus standards de cette chanson. Ça, ça c'est la version définitive, mettons, mais on parle plus ou moins de la même chanson que j'ai chantée. Tu sais, le, le début à cappella et celle que j'ai chantée, c'est la même chanson. Est-ce que c'est les blues de la prison ou les bars de la prison? C'est pas belle fun. Puis <rire> c'est la prison. <rire> <rires> fait que c'est comme des variantes, il y en a une qui était plus créole et l'autre uh, par les frappes Balfa qui uh, sont aussi une institution uh, de musiciens historiques, toute une famille de Balfa aussi qui, qui ont, uh... c'est eux, eux qui ont vraiment apporté la musique sud-louisianaise, encore le Louisiane uh, Festival World Rhode Island en 1966, le Newport uh, Folk Festival, puis uh, après avoir joué des uh, pour 25, 30, 50 personnes dans les danses, dans notre communauté. Puis là, on, on se trouve devant 10 000 personnes qui, qui sont debout en train de, de taper les, les mains. Euh, après avoir ch chanté une chanson, ça a fait un petit quelque chose. c'est Quand ils sont retournés à Louisiane, ils se sont dit « Ouais, finalement, notre musique, c'est pas, pas si mauvais que ça <rire> ». Ben oui, oui, euh, oui. Tu as dit tu as fait un, un parcours en anthropologie, pourrais-tu nous expliquer ça un peu? Ben ouais, comme je l'ai dit, je suis un petit curieux, puis je continue de l'être. Euh, sortant de, de l'école, la, la seule chose que j'étais certain c'est que je voulais plus continuer l'école. Je n'aimais pas ça pour, pour, pour, pour rien. Je, je me lançais pour une carrière dans le militaire, mais c'était question de timing. C'était début 90, puis euh, ben, l'Union soviétique euh, n'existait plus. Fait que euh, les forces canadiennes ont, ont arrêté d'embaucher, finalement. Moi, j'avais tout fait mes tests, tout, tout j'attendais juste pour un appel. Puis, tu sais, je m'amusais ou, ou pas. Euh, travailler chez Canadian Tire à Bathurst après mon secondaire pour quasiment une année en attendant cet appel-là. Puis, finalement, ils n'ont pas appelé. Je me suis dit, il me faut, faut peut-être un plan B. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour me donner le temps de penser à qu ce que je veux vraiment faire? C'est certainement pas l'école. Fait que j'ai fait un peu. Euh, Contradictoirement, euh, je me suis euh, inscrit à l'Université à du prince édouard D'ailleurs, mes, mes, mes notes n'étaient pas bonnes. Je n'étais vraiment, vraiment pas un bon étudiant. Je n'avais pas l'intention de l'être. Je me suis dit, ben, je vais prendre peut-être une coupe d'histoire, cours d'histoire. C'était vraiment le seul sujet qui m'intéressait à l'école. Histoire. J'avais lu un peu à propos de l'anthropologie. Je me suis dit, OK, je vais aller. Je vais aller flâner à l'école, prendre une couple de cours qui m'intéresse à peu près. Ça va me donner au moins le temps, ça va faire virer les roues. Puis là, ben, j'ai été accroché. Euh, C'est comme euh, le plus qu'on connaît, le plus qu'on réalise qu'on ne connaît pas, puis qu'on va en savoir plus. c'était probablement un peu cette situation-là. Euh, ouais. fait que là, finalement, j'ai euh, tout sauf une thèse pour un doctorat, mais on, on, j'ai continué de, de, du côté personnel et non pas, non pas institutionnel au, au niveau des, des, des, des connaissances et d'apprendre les choses. À ce point-là, on va prendre une pause. OK.